de la plateforme Open OpenClassrooms. Vous avez été les premiers en France à croire en de nouvelles façons de se former au travers de ce qu'on appelle des MOOC. Quel est aujourd'hui l'avantage pour un demandeur d'emploi, un salarié ou un étudiant de suivre un MOOC Alors, plein d'avantages, mais surtout l'acquisition de compétences, de nouvelles compétences. Open OpenClassrooms est très axé sur des MOOC et des parcours de formation professionnalisants dans les métiers du numérique, notamment. Euh, on travaille aussi sur quelques parcours sur la partie entrepreneuriat, puisque ça fait aussi partie des développements qu que nous faisons aujourd'hui. Euh, donc la démarche, effectivement, elle est avant tout pédagogique, elle est simple, euh, vous ouvrez un compte, vous êtes plongé directement euh, dans les cours, euh, vous avez la possibilité euh, de suivre euh, effectivement ces cours comme vous le souhaitez et on vous guide à travers des parcours véritablement métier-usage. Euh, qui pour nous sont super importants parce que effectivement c'est là où vous allez euh, acquérir ces compétences et c'est là où on va vous pouvoir, pouvoir vous accompagner vers quelque chose d'assez structuré en fait dans la façon dont vous vous formez euh, c'est vrai qu'arriver sur une plateforme de MOOC euh, c'est pas toujours évident euh, parce qu'il y a plein de cours partout et on sait pas trop où piocher donc nous effectivement euh, on est de plus en plus axé euh, sur ce type de formation et puis à l'issue de ces formations il y a euh, effectivement ce qu'on appelle des certifications qui sont des attestations en fait de marques euh, véritablement, soit qui sont des cours purement Open Classroom, soit des Open Classroom travaille avec des partenaires. On travaille notamment avec Microsoft qui nous accueille ici aujourd'hui euh, et qui euh, effectivement sont là aussi pour apporter euh, de l'expertise par rapport à euh, effectivement ces parcours et, et ces parcours métiers. Voilà. Très bien, merci. Sur votre plateforme OpenCastrooms, vous avez un nombre important de MOOC, notamment sur les métiers du numérique, comme vous le disiez. Et vous avez signé il y a peu un partenariat important avec le Pôle emploi. Vous avez décidé de proposer l'ensemble des MOOC en accès premium gratuitement à tous les demandeurs d'emploi sur OpenCastrooms. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et dire un peu plus à ceux qui nous écoutent, euh, qui sont peut-être demandeurs d'emploi, qui n'ont pas eu connaissance de cette information Oui, euh, je peux en dire plus. On a ouvert, on a ouvert effectivement l'accès la, la, premium qui vous donne euh, accès en fait de façon illimitée à tous les cours euh, sur la plateforme, qui vous donne accès à, la, au, à, à tous les cours euh, certifiants en fait sur la plateforme et euh, qui vous permet effectivement euh, de pouvoir euh, également travailler euh, euh, sur des exercices, euh, d'avoir une disponibilité complète sur, on a beaucoup de ressources pédagogiques, notamment des e-books qui sont mis à disposition aussi pour travailler euh, effectivement sur la plateforme et euh, ce partenariat, en fait, euh, effectivement, a démarré en octobre. Aujourd'hui, euh, les demandeurs d'emploi sont plus de 12 000 chez nous à se former déjà euh, sur la plateforme. Euh, donc, c'est assez colossal. Et euh, euh, on a un taux d'entrant de, en fait, dans les cours qui est assez euh, phénoménal, puisqu'on a 70% des gens qui sont inscrits au minimum à un cours, voire à deux cours. Donc, ils commencent à suivre, effectivement, et à rentrer dans les parcours. Donc, euh, voilà, je pense que ce qui est important de signaler, c'est qu'effectivement, tout le monde peut y aller. Il euh, n'y a pas de prérequis. Euh, ni d'âge, euh, ni de formation, euh, que les formations euh, au numérique, en fait, elles sont ouvertes à, tout, à tous, et qu'on a des gens qui démarrent de zéro, d'autres qui connaissaient déjà un petit peu l'informatique, mais vous pouvez y aller euh, sans problème et démarrer euh, de zéro et, et commencer à vous former. Vous avez trois mois gratuits, donc vous avez largement le temps euh, de rentrer vraiment dans les parcours de formation. Très bien, disponible sur l'emploi Star complètement disponible sur l'emploi store. Merci Valérie. Je me tourne à présent vers Nicolas. Quelles sont les réactions sur les réseaux sociaux, Nicolas A-t-on des questions Oui, on a, on a beaucoup d'interactions, beaucoup de questions. Euh, je rappelle, hein, j'invite les internautes à poser leurs questions sur le Twitter, donc le hashtag sur notre page Facebook. Euh, on a deux questions directement euh, liées à Open Classrooms. On a une question d'Aurélia sur Twitter. Que vaut une formation diplômée OCR sur le marché de l'emploi Alors, Aujourd'hui, elle vaut la reconnaissance effectivement de la marque Open Classroom qui commence en entreprise à être connue. On travaille beaucoup sur la reconnaissance de nos certificats. On a déjà un MOOC sur la partie Linux, par exemple, qui est à l'inventaire et qui est au CPF. On travaille beaucoup là-dessus, effectivement, pour faire reconnaître. Et puis, on a surtout trois cursus aujourd'hui qui sont euh, inscrits à RNCP, euh, qu'on a développé et, et qu'on a travaillé avec l'IESA Multimédia. Voilà. Alors, quand vous dites RNCP, ça veut dire que ça délivre un titre en fait, de niveau 2, bac plus 3, ouais. aujourd'hui, donc diplômant, euh, et qui est l'équivalent euh, d'une formation, euh, bac plus 3, en fait, dans une école classique. Euh, de formation euh, au métier du numérique. Et également, vous parliez du CPF, donc le compte personnel de formation. Le compte personnel de formation, donc euh, effectivement, euh, c'est euh, effectivement pour nous, là le, le, le point euh, important de 2016, c'est euh, de faire euh, reconnaître et euh, de mettre à l'inventaire du compte personnel de formation la plateforme Open Classrooms et les MOOC Open Classrooms. Et on a déjà commencé avec un qui est reconnu et voilà, ça va, ça va se poursuivre. Merci beaucoup. Une autre question Nicolas Oui on a une question de, de Karim sur Facebook qui euh, voudrait savoir quelles sont les prochaines formations prévues sur votre plateforme Alors on, on, on en a beaucoup, euh, on travaille beaucoup donc euh, là en ce moment sur les formations euh, métiers. Euh, alors dans, dans, dans, les prochaines, dans les prochains cours euh, qui seront euh, effectivement annoncés, on va rester dans les métiers du numérique, mais on va travailler plus sur... Euh, euh, des parcours du type euh, intégrateur web, euh, développeur euh, PHP. Euh, effectivement, on va avoir des parcours aussi sur euh, la partie euh, euh, métier du numérique au sens plus large, plus communication dans le web marketing, donc qui vont, euh, qui vont venir. Et puis, tout ce qui est parcours d'entrepreneuriat. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de gens euh, qui, aujourd'hui, se mettent euh, effectivement dans, euh, à leur compte et qui veulent développer ces, ces compétences. Donc, euh, effectivement, pour nous, à ça ça permet aussi de, de boucler avec ces formations numériques qui sont aujourd'hui indispensables puisque voilà le web fait partie en fait d'une activité complète d'entreprise merci beaucoup bonjour philippe Gramont.